Écoute-moi le mal à j'ai... J'espère que vous avez bien suivi où Vous allez voir tout simplement le meilleur deck pour cette incroyable ou pas carte Iron Lad. C'est une carte qui pose euh, des bas, alors je ne sais pas si on dit ça comme ça, qui pose des hauts aussi, euh, surtout. Euh, c'est une carte qui fait jaser tout simplement. Pourquoi Alors je vais tout vous euh, dire. Alors ça c'est euh, tout simplement pour moi le meilleur deck, Le deck, enfin euh, pas le meilleur deck de la méta, même si c'est euh, le deck que moi je considère comme le meilleur deck de la méta, mais attention, chaque joueur va avoir son meilleur deck de la méta. La méta est tellement riche que finalement, Finalement, euh, on ne peut pas dire, et d'ailleurs c'est faux, de dire ce deck-là, c'est le meilleur dans la méta actuelle. Hein. Encore une fois, on est plus sous la méta Shuri, Thanos ou alors début stature. Il euh, y a c'est-à-dire une semaine, une semaine et demie, là où euh, mice Morales, stature, Black Bolt, etc. C'était le meilleur deck. Là, finalement, ça s'enrichit et puis il y a tout le temps des patchs. Il hein. y a eu encore un patch euh, hier avec justement affaiblissement de Rock Slide, entre autres. Enfin voilà, il y a tout le temps évidemment euh, des petits patchs sur le jeu. Voilà, peut-être trop, ça faudra un petit peu en parler plus tard, pour le moment c'est cool, mais c'est vrai que là, le mois de mai, euh, toutes les semaines il y a un truc, on n'a pas le temps finalement de comprendre la méta, mais c'est ça qui est bien aussi. Bref, je reviens sur mon, euh, sur mon Iron Lad, donc ça c'est le deck qui met le mieux en lumière à Iron Lad, mais c'est vrai qu'il y a deux écoles qui s'affrontent, et, et ça c'était finalement assez dur euh, à, à prévoir. Hein. Moi j'ai beaucoup discuté d'Iron Lad, de la méta avec Den, hein. tous les euh, mardis on fait ça, pendant à peu près 3-4 heures on discute de la méta, etc., et c'est vrai que voilà, on était assez unanime sur euh, l'idée qu'Iron Lad allait tout simplement être euh, une des meilleures, si ce n'est la meilleure carte du jeu, et il y a un, un courant, j'allais dire, nord-américain, en tout cas il y a quelques euh, joueurs américains euh, qui considèrent tout simplement que bah, la carte n'est pas si forte que ça, c'est presque un second couteau, c'est-à-dire que c'est une carte qui est moins forte que les cartes, euh, on va dire, euh, tech, c'est-à-dire Enchantress, Chang-Chi entre autres. Et finalement c'est une carte qui t'oblige à jouer d'autres cartes que t'aurais pas forcément envie de jouer Donc finalement, euh, in fine, euh, certains vraiment, et, et c'est pas juste une ou deux personnes Il hein. y a quand même un, un vrai courant, euh, sur Twitter en tout cas euh, qui considèrent que, considère que la carte est pas si forte. Moi, je suis toujours euh, de l'autre école, finalement. Je considère que la carte est extraordinaire, qu'elle fait clairement partie du top 5 des meilleures cartes du jeu. Et d'autres vont dire, bah non, elle fait même pas partie du top 15 ou du top 20. Donc voilà, ça c'est euh, à, à vous de, de le savoir. Mais vraiment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Comme ça, euh, je sais pas s'il y a 50 commentaires dans la vidéo, je pourrais voir sur 50 personnes combien pensent que c'est extraordinaire, combien pensent que c'est juste moyen et que dans le deck, je préfère. En fait, c'est ça un peu l'idée est-ce est que je préfère jouer Enchantress et Changchi ou est-ce que je préfère jouer Iron Lad et donc d'autres cartes qui fonctionnent avec sachant qu'Enchantress Shang-Chi ne fonctionne pas véritablement avec Iron Lad parce que peut-être Enchantress mais vous voyez ça peut évidemment bloquer donc ce deck là il est basé euh, tout simplement sur euh, bah, le côté, ça c'est vraiment peut-être la meilleure combinaison à l'heure actuelle du jeu hein. euh, ça c'est pour le coup, il euh, n'y a qu'une école hein. euh, c'est PT c'est Dark Oak avec Rockslide même si Rockslide a été nerfé accessoirement c'est plus que 5 au lieu de 6 euh, on a le Jeff qui est une carte excellente là aussi voilà tout le monde est unanime hein. cette carte est vraiment le meilleur T2 euh, du jeu euh, à l'heure actuelle mais c'est pas genre le meilleur T2 à vita aeternam dans le sens alors ça c'est toujours facile à dire mais c'est vrai que c'est un meilleur T2 mais c'est pas genre le truc tu vas forcément mettre ça en T2 enfin comme euh, genre il peut vraiment en fait c'est juste que à la base c'était joué dans les decks avec Mike Morales donc Mike Morales-Polaris et finalement dans ce deck-là bah, il faut quand même un T2 parce que c'est un deck de curve et après Zabou on met Jeff mais finalement si on doit choisir un des deux bah, vous voyez dans ce deck-là Zabou est évidemment meilleur hein. d'ailleurs vous allez voir pour le snap mais Zabou est quand même assez essentiel pour justement pouvoir snapper euh, donc il y a le Shuri, euh, il y a la Jubilee qui va fonctionner avec Iron Lad qui marche bien il y a évidemment cette combo Black Bolt-Stature magnifique Doom euh, certaines versions jouent Leader à la place de Doom Doom euh, bah, alors Doom c'est une carte excellente on n'a pas forcément envie de la mettre mais vu qu'on joue Iron Lad vous voyez c'est un peu le truc, c'est pareil, Iron Lad Jubilee ça marche bien, Jubilee c'est pas une carte qui était forcément jouée dans ce genre de liste, mais vu qu'on a Iron Lad, donc vous voyez c'est on, on va finalement ici jouer quand même autour d'Iron Lad, mais c'est pas genre un deck troll Iron Lad, hein. on, alors, euh, enfin voilà, je, pas, je pars en, en game, hein, vous avez bien compris le... Euh, L'idée du deck euh, Moi c'est vraiment un deck que je joue en tournoi euh, Toute cette semaine Je vais faire ça maintenant vu que la méta de toute façon on peut pas la comprendre et Elle est totalement what the fuck Il euh, y a trop de decks En fait tu fais un tournoi à 100 joueurs Sans blaguer il y aura 85 decks différents Donc c'est trop euh, c'est trop fou euh, Donc j'ai deux snaps avec ce deck Le snap Zabou, dès que j'ai Zabou je snap euh, Parce que franchement le, le, le deck il se curve trop trop bien Et quand j'ai une curve C'est à dire T2 T3 ou T1 T2 euh, T4 par exemple Genre T1 Jay, euh, T1 Korg T2 Jeff T1, et, euh, et ensuite T4 T5 euh, T6 je, je curve Donc semi curve entre guillemets Mais là je vais, je vais snap Parce que j'ai curve oh, C'est à dire T2 T3 Et euh, T4 Quelque chose avec euh, Attilan Donc oui C'est le deck que je joue en tournoi Toute cette semaine Donc cette semaine J'ai euh, encore un tournoi samedi soir Mais je le ferai pas en stream Et j'ai un tournoi dimanche soir à 19h Que je ferai en stream Donc voilà N'hésitez pas Twitch.tv The fish go. Ouh bah, je crois qu'on va faire ça. Je crois qu'on va faire ça ici. Euh... Ok, donc euh, voilà, sur ma chaîne Twitch, à 19h dimanche. Et euh, voilà, donc j'ai encore deux gros tournois. J'en ai fait un il euh, euh, y a deux jours de tournoi. J'ai joué ça, j'ai perdu en quart de finale. Fallait être dans les deux premiers du tournoi, donc euh, j'ai perdu en quart de finale, mais... Ça. Il y a toujours un mais, non, bah plutôt on va lui pourrir son truc on va faire ça, euh, mais j'ai pas c'était un peu une game un, un, peu, un peu bizarre, euh, j'ai vraiment eu l'impression, oh, ok c'est cool ça, on a vraiment bloqué son gobelin c'est intéressant, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir perdu sur les, les lieux, en fait il jouent à peu près la même liste que moi, il joue la liste Morales, je pense que contre la Morales on est bien justement avec cette version, euh, et euh, le truc c'est qu'il joue Nebula, il jouait Nebula dans sa version, et... Il a fait 3 ou 4 fois dans le même match Nebula sur le dernier lieu Ce qui est assez standard Et le dernier lieu à chaque fois C'était un lieu qui bloquait Où on pouvait rien jouer Donc en fait la Nebula sur 4 games Elle a fini à 7 points Donc c'était ouais, un peu déséquilibré par rapport à ça Et vu qu'on joue un peu les mêmes decks Donc voilà j'ai perdu le match là-dessus C'était assez frustrant Mais ça fait partie du jeu euh, On va Iron là d'ici Tranquilou Donc euh... Ok Intéressant donc tout ça pour dire euh, que oui, je, je vais jouer toute cette semaine ce tournoi, donc 3 trois, euh, trois tournois cette semaine, enfin toute cette semaine ce deck là. Euh, et la semaine prochaine, je partirai sur un autre deck que je tryharderai genre mardi et après euh, euh, je partirai dessus. Donc voilà, je vais pas changer en fonction des matchs parce que franchement, tu joues à un deck en tournoi, tu dis ah mauvais matchup, la prochaine fois je changerai. Alors qu'en fait peut-être qu'aussi bien t'aurais pu gagner le tournoi, juste fallait changer de matchup, enfin, je sais pas si c'est clair. Bref, je vais arrêter de vous embêter avec ça. Euh, on va de Jubilee ici, je pense. Bah, le problème des Jeffs, c'est que je suis quand même un poil bloqué. La Jubilee peut être pas mal sur Black Bolt. Euh, en fait, il va juste falloir gagner à droite et à gauche. Hein. Euh, parce que là, euh, au mid, je pense qu'on a perdu avec ses torts. Donc va juste falloir gagner euh, sur les autres lignes Qui est clairement, clairement jouable Enchantress. Ouais c'est pas trop dérangeant Donc Enchantress est passé à 5 évidemment Donc là on a le Doom qui en met un à gauche Bah c'est pas forcément facile hein. Là à droite je suis bien à gauche, pardon. Et à droite, par contre, je suis pas des masses En fait, le Darko qui aurait été super, bah, il a 11 cartes dans le deck. Donc sur Darko que j'aurais gagné, j'aurais juste fait Darko à gauche. Et euh, genre euh, j'aurais eu 10 ici, donc 10 c'est... Non, j'aurais fait 11 même, comme ça. J'aurais sûrement fait comme ça. Euh, et Darko à droite. Je pense qu'on doit partir là. Je pense malheureusement... Ouais, les tors ça... En fait, le problème c'est qu'il est arrivé à gagner la ligne du mid juste avec un T3. C'est ça en fait le truc. C'est qu'en général, il, il va souvent attendre le dernier tour pour mettre au mid parce que s'il met un T5 et que nous derrière on met un T6, bah, on va gagner. Vous voyez ce que je veux dire Donc là, torse c'était vraiment parfait pour lui. Non, on va partir tout simplement en acceptant l'abandon. C'est important de, de savoir snapper pour savoir abandonner. Ceux qui ne snap pas, n'abandonnent pas par définition parce qu'ils ne misent pas beaucoup ou ils ne misent pas. Et quand on mise, il faut savoir abandonner et, euh, et ça vous fait progresser dans les deux sens à la fois sur le snap qui est important pour pouvoir monter on va dire un peu plus rapidement euh, optimiser vos cubes et en même temps abandonner qui est quand même quelque chose d'important dans ce jeu sinon on joue qu'à Marvel et pas Marvel snap vous voyez donc là on va snapper parce qu'on a Zabou. on a une belle curve Zabou, Jubilee etc euh, alors il y a Monsieur Fantastique dans ce deck il y a euh, dans, dans la méta Cosmo peut être intéressant vu qu'il y a quelques enchantresses qui traînent encore même si c'est passé à 5 mais ça reste quand même très fort euh, après, j'aime vraiment bien cette liste avec Monsieur Fantastique Vraiment, j'ai je... essayé de réfléchir à comment changer, améliorer le deck Pour, pour, pour moi, il n'y a pas d'amélioration euh, En tout cas, avec une liste comme ça Après, évidemment, on peut partir, on peut partir pardon, sur une liste Morales. Euh, en gros, vous enlevez euh, Jubilee euh, Shuri et, euh, et Monsieur Fantastique Et vous mettez Polaris euh, en vrai, même pas forcément Shuri, mais en tout cas, vous mettez Polaris et, euh, et Maïs Morales, vous voyez. Ok, donc là, on va euh, plutôt partir là-dessus. J'ai quand même pas envie d'avoir un caillou. Hein. On va plutôt aller à gauche avec notre Jubilee. Le Dark Oak... en fait, l'avantage de Zek, c'est qu'on ne pas véritablement enchantress. parce que le Dark Oak, on va le jouer très souvent à la fin. Euh, on va rarement faire Dark Oak comme ça, parce que si a Chang-Chi, nous le pète... Parce que souvent il va être à 10, quelque chose comme ça, et souvent à la fin il peut passer à 6 et il peut passer à 8. Donc euh, le truc c'est que là on se prendrait à la fois en enchantress à la fois de en plus dans la curve. Vous voyez typiquement si on le joue T3, lui il va faire bon bah T4, bam. Donc euh, voilà, ça c'est... Finalement ce que j'aime dans ce deck c'est que, à la fois c'est un deck qui fait des points, à la fois c'est un deck un peu gourmand avec ce côté Iron Lad, euh, avec des reveals etc, pas mal de value avec les, les Slides, avec le, back, le Black Bolt, c'est quand même emmerdant. Et en même temps c'est un deck qui va contrer les adversaires qui essayent de vous contrer. C'est-à-dire les adversaires qui vont jouer des Chang et des Enchantresses. Donc euh, voilà, j'aime bien le juste milieu de ce deck. Ok. Là on va Iron Lad ici. Et Korg à droite. Ok. Le problème c'est qu'on peut pas de GF à droite. Après, c'est pas si grave. Ah, quoique. Oh Bah, si. Shuri Jeff. Ah, c'est ça que j'aime. Shuri Jeff, et je peux gagner à droite. J'aurai 5 à droite avec le Soulstone. Donc, ça ferait 5 contre 5. Donc, à droite, je peux. Je peux... Ouais, on est d'accord. hein, C'est euh, lui qui va mourir. Genre, la chute du guerrier. Ouais, non, c'est top. Sachant que là, il peut faire dino au mid. Mais ce serait quand même le, la Chourie qui meurt Ouais j'aime bien cette idée Après il voit mon play mais J'aime bien cette idée Et à la fin je peux faire Dark Oak, Mister, Fantastique J'ai plein plein de spots ah, et je, le Mister Fantastique peut être rigolo au mid Même si je suis du guerrier c'est chiant Ouais j'aime bien ça J'aime bien bien bien bien ça Ouais, la chouris elle est tricky parce qu'il faut quand même vraiment la jouer avec précaution parce que parfois on va évidemment se prendre un enchantrait, un, un, un Chang-Chi. Parfois si on fait Shuri, on peut prendre dans le même tour Spider-Man et derrière on est bloqué. Bon ça reste rare mais. Et ouais là le Jeff assis c'est bien. Donc vous voyez Spider-Man au mid. Et ouais ça change. Tain. Donc nous on va là. Comme ça on fait au moins égalité ici. Et franchement, euh... je peux pas jouer au mid chez bêta. Et si je fais ça, ça me plaît non Je rajoute un 5 ici, ça veut dire que j'ai 11, je décide de snapper. Peut-être qu'il a un Blue Marvel, il perd sur Blue Marvel. Est-ce qu'il s'attend à Doom D'accord, ça va faire 36. Je pense pas qu'ils s'attendent à Doom, j'aime bien Doom là. Écoutez, je vais miser 8, alors c'est un peu fou. Mais je vais miser 8, advienne que pourra. Ouais, mais je crois que je gagne à l'écart, non 13 à 1, 16 à 11. Ok, intéressant. S'il n'y a pas Doom, comment ça marche s'il n'y a pas Doom c'est juste l'écart qui compte. J'aurais Dark Oak à gauche. Ouais, je pense qu'il s'est juste fait avoir par le Jeff. Vous voyez là la puissance du Jeff, Shuri Jeff. J'aime bien cette combinaison Shuri Jeff. Parce que si ce qui se décale, et en plus, dans la, finalement, dans la, dans la courbe de mana, dans la curve, euh, c'est. Euh C'est hyper intéressant parce que c'est euh, avec Zabou c'est un tour 5 quoi. Quand, donc quand vous n'avez pas Black, Black Bolt, pardon, bah vous avez ce, cette combinaison à 5 qui est bien. Euh, ah oui, la dernière fois, alors c'était sur une vidéo Hearthstone, sur les decks low cost, il y a quelqu'un qui m'a dit euh, vraiment t'es ridicule mec de parler anglais, d'utiliser de, de, autant des termes anglais. Euh, alors peut-être que certains pensent que. Euh, c'est pour me la péter que j'utilise des termes anglais dans un jeu de cartes euh, En fait le, le, les jeux de cartes c'est un peu comme euh, le football Vous voyez, ce sont, Les termes anglais ce sont les termes qu'on utilise C'est la curve, on utilise la curve, on ne dit pas la courbe de mana Card advantage, on ne dit pas euh, je fais de l'avantage en carte On dit je fais du card advantage Vous voyez, mulligan, tous ces mots là euh, Le side Enfin, euh, il bah, n'y a pas de side dans ce jeu mais vous voyez ce que je veux dire oh, Let's go Donc euh... Donc voilà, peut-être que pour les nouveaux joueurs de cartes qui n'ont pas l'habitude, c'est vrai qu'ils regardent un, stre un stream ou une vidéo en français, ils se disent, oh, attends, mais le gars, il utilise plein de mots anglais, euh, c'est bizarre. Euh. Alors en plus, je parle pas anglais, moi. Enfin, euh, euh, niveau euh, fac, quoi. Enfin, pas plus. Hein. Et... Et voilà, c'est les termes qu'on utilise, c'est comme ça, enfin, vous voyez. Donc c'est vraiment pas pour me la péter, c'est parce que, voilà. Pour Rock slide à gauche. Let's go. Ça me plaît, ça me plaît. C'est bourrin. C'est un deck. Euh... Ah oui, il y a Venom maintenant. Venom a été amélioré. Hein. Il était 3-1, maintenant il est 3-3. Donc ça, il y a beaucoup de decks comme ça. D'ailleurs en termes de. Ah ça je, vous ai... je voulais vous en parler en termes de méta. Euh, J'y ai pensé cette nuit et je me suis dit ouais c'est incroyable, il faut que je leur en parle. <rire> en gros, il y a 3 pour par rapport à. Parce que là vous êtes. Peut-être que vous, vous dites C'est trop dur de comprendre cette méta, ça change tout le temps. C'est hyper frustrant et c'est frustrant hein, pour moi aussi hein, qui pourtant joue beaucoup regarde énormément d'articles, machin. Je me, je me renseigne finalement sur tout ce qui se fait en termes de bon deck, mauvais deck, etc. Et c'est vrai que c'est très très très difficile. Mais il va aéro vous croyez à gauche Ah C'est -ce grave Même devant à gauche de mon aéro là ah, mais c'est lui qui a l'init en vrai, euh, ça et ça, non Le problème d'aéro, c'est que c'est sick. Aéro à droite. Là, j'ai 9, je perds. Bah, le problème, c'est qu'il. Remarque, il va peut-être pas bourriner à gauche. Hein. Je pense qu'il va pas bourriner à gauche. Remarque, il perd déjà. Ouf. Il y a combien de cartes 6 cartes 12 Et ça et ça. C'est chelou, hein Pas très à l'aise avec ce play et ça. Je pense que je perds, mais je vais jusqu'au bout. Je crois que j'ai fait une connerie, j'aurais dû Black Bolt à gauche. J'aurais dû y aller à fond. Ouais, j'aurais dû Black Bolt comme un bœuf à gauche, my bad. Maintenant c'est... C'est le dernier tour, mec. Hein ok, bon, bah je vais gagner. Mais j'aurais fait une erreur, je, je savais qu'il avait Hero, en plus j'ai parlé. Donc bref, oui. En termes de... Pour maîtriser la méta, il y a trois écoles. Et les trois écoles sont viables. C'est pas, genre, il y en a une qui est dans le faux, comme Iron Lad, et l'autre qui est dans le vrai, on sait pas laquelle. Euh, chacun prêche sa paroisse. Pour sa paroisse, pardon. Je suis pas une paroisse euh, En gros Là il y a eu Nerf euh, d'Enchantress Même si elle est quand même 4-5 Nerf de rock slide, euh, Amélioration de Venom 3-1 en 3-3 euh, Drax aussi Entre guillemets Petite amélioration Enfin voilà ch Petit changement Qui peut euh, impacter la méta Donc Première école Ceux qui se disent Bon Venom est passé de 3-1 3-3 Les decks Deathwave Sont très forts Les decks Sacrifice Sont très forts Il n'y a pas armor dans la méta on va ou très peu de Cosmo et pas d'Armor. Je vais, euh... hop, je chatte. Hein. Franchement, j'aimerais bien plus chater en tournoi avec mes abus que chater en ladder, mais c'est pas grave. Euh... <rire> Remarque, il y avait super plus qui était bien aussi. Euh... Donc je vais jouer les decks qui sont améliorés par le nerf, par les, les up et nerf. Donc je vais jouer un deck Venom, euh, Sacrifice ou ou voilà. Ça c'est la première école. Et d'ailleurs il y a pas mal de decks Venom. Quel qu'il soit, hein, Venom euh, avec Deadpool, Venom euh, classique Bucky Barnes, etc. Ensuite, vous avez l'école des counters. C'est-à-dire ceux qui disent Bon, je pense qu'il va y avoir pas mal de Venom. Alors, est-ce que le, le. Enfin, pas mal de deck sacrifice. Est-ce que finalement, il y en a tant que ça C'est dur à dire. Là, on a chopé quoi On a chopé Jeff. Vous voyez, c'est intéressant. Euh, on va faire ça. Je vais regarder ça pour la fin, autant que faire se peut. Euh, donc vous avez l'école des gens qui vont se dire, bon, là je ne sais pas si ça marche, cette théorie pour le, le, les, les Venom. Il faudra voir, c'est peut-être un peu tôt. Mais en tout cas, ceux qui vont se dire, bon, dans la méta, il euh, y aura beaucoup plus de ça, parce que ça a été EP, typiquement enchantress. Il y aura plus d'enchantress, il y a la semaine dernière par exemple, donc, ou il y a deux semaines. Donc on va moins jouer d'ongoing. Donc vous voyez, essayer de contrer, et typiquement, ça c'est cette école-là, c'est ceux qui ont créé ce genre de deck. C'est-à-dire, il y aura beaucoup plus d'Enchantress et de Chang-Chi. Donc, nous, on va jouer un deck qui tourne autour de ça. Et donc, les decks, les decks Stature, Black Bolt, Mice Morales, Polaris ont commencé à arriver dans la méta et dominé à la méta. C'était la deuxième école, l'école des counters. Donc, il y avait les gens qui voulaient jouer à tout prix Enchantress et Chang-Chi dans leur deck. Les gens qui voulaient contrer ce, ce genre-là. Et après, il y a la troisième école. Et moi, je fais partie de la troisième école. C'est l'école de la République. C'est l'école de rugby, tout simplement. Non, pas du tout. Attendez me concentre parce que là, en vrai, on a une main toute pourrie. On peut piocher le Doom, donc je pense qu'il faut quand même la jouer, cette main. Un Darko qui a une stature ici. Et euh, la troisième école, pour moi, c'est... Donc, c'est celle dont je fais partie. Et après, je peux m'adapter, évidemment. C'est... Bah, finalement, j'ai un deck qui est fort. Les méta, elles évoluent, mais c'est pas non plus... Il n'y a, 5... a pas 50 nouvelles cartes. Vous voyez, globalement, ça reste à peu près pareil. Donc, c'est va être ça et ça. Et même... On a beaucoup à droite. Ouais, j'aime bien ça. Alors, j'ai un play. En fait, l'Ironade, j'ai envie de le mettre au mid, quoique. Non, je vais rester comme ça. Allez, let's go. Advienne que pourra. Euh, et donc, voilà, ceux qui vont se dire... Euh, bah, en fait, je vais garder mon deck. C'est-à-dire que j'ai un deck qui est fort. Par exemple, là, voilà, on va partir de, de cette semaine-là. Petit nerf d'enchantresse, petit hub de Venom, etc. Peut-être un peu plus de deck Sacrifice. Donc, peut-être un peu plus d'Armor. Donc, voilà. Il y en a qui vont se dire, j'ai envie de jouer un deck Counter. Je vais jouer des Armors, des Cosmos. Donc, dans des decks qui existent déjà. Par exemple, je vais jouer un deck Coulson. Euh... Enfin, Coulson. Un deck Dino, euh, Zabu, euh, Cosmo, Coulson, etc. Ça ça peut bien marcher. Je peux même enlever mon Coulson, mettre un Armor. Comme ça, je suis bien teché. Euh... Alors, lui, par exemple, il est de mon école à moi. En face. Euh, vous avez ceux qui vont... Donc jouer les Venom et donc ceux qui vont garder entre guillemets leur deck parce que ça marche bien et que finalement ce sont des impacts qui sont assez légers dans la méta. Euh, et donc voilà ceux qui disent bah moi j'aime bien mon deck Lockjaw. J'aime bien typiquement ce deck là il a été énervé vous voyez il y a Rockslide qui est plus qu'à 5 mais je trouve que le deck est quand même fort donc je vais continuer avec ce deck. Donc il n'y a pas de, de bon choix de mauvais choix c'est vraiment en fonction de ce que vous ressentez et euh, là dessus pour le coup euh, vous pouvez pas vraiment vous tromper. donc euh, Donc voilà. Donc, ne vous dites pas qu'est-ce que je dois jouer dans cette méta. Soit vous jouez un deck qui. Pro Soit un nouveau deck. Si vous êtes euh, un peu deck builder, vous jouez un deck qui va profiter des, nou des nouvelles cartes que vous allez créer. Soit un deck qui existait déjà qui profite des nouvelles cartes. Soit euh, un deck qui contre ce que vous imaginez, ce que va être la méta. Là, vous pouvez vous tromper, mais vous pouvez aussi être très très bon. Soit euh, tout simplement, vous gardez le même deck. À part s'il a vraiment été nerfé, mais là, il n'y a pas eu de gros nerfs finalement. Même le Rock Slide en soi. Craft. Euh, donc voilà, j'espère que ça vous aide Deux petites choses à vous dire euh, Trois petites choses même à vous dire Oh j'adore ça C'est ça qui est trop bien oh, Franchement Light, c'est incroyable, hein. pourrir le deck de l'adversaire C'est absolument génial, hein. même si parfois ça combat pas Avec Black Bolt Oh lolo, là il a eu de la chance là la Écoutez, on va prendre à droite et on va vraiment mettre des points en plus à droite. Je pense que dans son deck, il n'y a pas Enchantress ni Changchi. Donc Bourinon à droite. Let's go, on récupère un Knull. La peau, ok. Knull, euh, ouais. Pas certain. Hein. 0-4, c'est pourri. Hein. Ok. On va Black Bolt au mid. Oh c'est rigolo cette partie euh... Donc oui, euh, Instant Gaming Si vous voulez gagner un jeu gratuitement Vous avez un petit lien dans les euh, descriptions de la vidéo Au début de la description C'est euh, pour gagner un jeu gratos Voilà, euh, Vous cliquez sur le lien Instant Gaming Ça vous emmène sur une page Vous avez vu qu'à cliquer sur participer vous gagnez un jeu gratuitement ouais, Ça c'était un peu chiant C'était un peu le problème Et il a joué son rock pour euh, contrer le Black Bolt C'est un très très bon joueur euh... Après on est quand même devant Et il a plein de swarms. Bon Swarm ça fait pas de points Il a Apocalypse et plein de swarms. Assez dur avec ce petit Knull. Il est tout petit. En vrai, si ça avait été un truc classique, genre un 8 ou 9 points, franchement. Après, c'est quand même Rickrack. Hein. Non, on va partir. Je pense c'est plus juste. Euh, deuxième chose. Euh, le partenaire du mois de mai, c'est Oli Energy. C'est une boisson. Il euh, y, y a deux gammes, boisson énergisante et euh, ice tea. Donc voilà, si, euh, c'est made in France. C'est beaucoup plus sain que ce que vous pouvez acheter dans le, dans le marché. C'est moins sucré. Euh, moi, je ne suis pas à la base coutumier de, de ce genre de boisson, mais j'aime bien. Euh, là, j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est pour ça que j'ai accepté ce partenariat. Je suis transparent avec vous. Euh, je n'ai pas de, euh, je, pas payé, euh, comment dire, par. Euh, j'ai pas une. Euh, un, un fixe quoi donc c'est une commission en fonction de ce que vous commandez donc en fait j'ai 10% de vos commandes donc il euh, y a, a Ice Tea et boissons énergisantes vraiment euh, si jamais vous aimez justement les, les boissons énergisantes ou alors les Ice Tea vraiment foncés vous allez adorer il y a deux codes, enfin euh, il y a Fichou 5 en code vous avez dans la description hein, le petit lien euh, 5 euros de réduction et Fichou 10% de réduction donc euh, si vous commandez pour 10 euros pour essayer comme ça euh, vous allez avoir déjà 5 euros de réduction et euh... Ok Ouais typiquement il y avait ça dans le tournoi Le gars il a fait Nebula sur barre des sables Et ensuite le barre des sables s'est révélé Bon fin de la game quoi Le truc il a un lieu même le Jeff gagne pas Bref c'est frustrant euh, Donc Tiens Mais le Jeff peut y aller quoi. Euh... Donc oui moi j'ai 10% Donc si vous commandez pour euros, je vais gagner 1€ Vous allez dire c'est rien mais peut-être à la fin du mois ça va me faire 50 balles 30, 40, 50 balles bref Ok la Nebula. Je crois qu'on va à Iron Lad. Ouais, je vais Shuri à gauche et Iron Lad avec le Bifrost ça va être pas mal. On va, on va vraiment bourriner. Ah quoique. Ouais, c'est dur à dire. Non. On va juste faire ça. Oh juste ça. Pardon chourir. De toute façon on a un Doom. Donc si on a une place, on ira quand même. Oh On a eu Jeff, super. Là, on va Jeff. On bloque encore Nebula. Je crois qu'on va pas chourir dans cette game. Euh... Donc voilà. Si jamais vous voulez essayer une boisson énergisante ou Iced Tea, franchement, c'est très très bon. Moi, j'aime beaucoup. Euh, et à la base, j'aime pas trop, justement. Et, euh, et le co les codes de réduction sont vraiment plutôt euh, réglo. Et en plus, vous vous embêtez. Euh... Et dernière chose, et après j'arrête de vous embêter, mais je pense que ça peut vous intéresser. J'ai un réveil qui sort. donne à 10h55. Euh... Bon. Au mid, on est. On n'est pas si bien. Enfin, si, il y aura le Doom. On est. Ouais, Black Bolt, dans tous les cas. Ouais, Black Bolt, ça me plaît. Swarm. Pourquoi je Black Bolt sans Swarm là bêta moi bon après j'ai une belle stature mais ça par exemple c'est counter bon je parle je parle oh le darko qui est gros ok là on gagne au mid si on fait jeff non ça fait execo jeff doom ou alors on décale hein. on s'en fout du mid hein. franchement on fait genre shuri le problème c'est que shuri que ça marche pas non mais on va on va euh, jubile Il y a quand même beaucoup de cartes dans le deck, 4, on fait Dark Oak là, Iron Lad là, ça et ça, c'est quand même beaucoup, hein. après on se déplace, on prend des plus 2, alors ça et ça, on est à là, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 et 8, on est à 21 à gauche, là on a beaucoup, je crois, je crois que je vais abandonner, j'ai vraiment fait une connerie avec mon Swarm, je suis désolé. Avec mon Black Bolt sur Swarm, je... il se focus, mais voilà j'ai envie de parler de ça parce que c'est important pour mon travail et j'ai envie de le faire durer le maximum. Euh, et enfin il y a un truc, alors ça c'est euh, l'Innovation Lab de Konix, Konix donc c'est mon partenaire de, pour le Matos Gaming. Et en fait ils ont envie de révolutionner le, du matériel, le matériel gaming, et en fait ils ont créé, pareil je mets un lien dans la description si vous le souhaitez. Euh, vous tapez Innovation Lab Konix. On va se focus sur celle-ci. Et euh, en fait, ils vous proposent de, de les aider à révolutionner le matériel gaming. Voilà, donc ils ont besoin de vos propositions, euh, par exemple pour améliorer les bureaux, pour révolutionner les bureaux, les souris, les casques, etc., n'importe quoi hein. Par exemple, sur le stream, il y a quelqu'un qui parlait de peut-être faire un, une espèce de table massante sur une table de gaming ou une espèce de zone massante pour la main, par exemple, ou je sais pas, n'importe quoi. Et en gros, vous pouvez gagner jusqu'à 10 000 euros si vous avez un bon produit et si le produit derrière est commercialisé, vous pouvez toucher un pourcentage des ventes. Sachant que eux, ils sont sur l'Europe entière, hein, pas que la France. Hein. Donc, euh, donc voilà, si jamais vous êtes créatif, mais que vous dites, bah, je suis créatif, mais ça sert à rien. J'ai pas d'outils de, de production derrière, euh, j'ai pas d'industrie. Euh, allez sur Innovation Lab Et euh, ça vous prend 30 secondes Pour vous inscrire Et vous pouvez travailler Entre guillemets Avec Konix Pour euh, révolutionner Le matériel gaming de demain Donc je trouve ça Hyper intéressant Et donc il nous... Avec euh, White Queen Il nous a volé ça Hop hein. ah, mais on n'est pas si mal ah, On n'est pas, dans... pas au top Mais on est, on est ok On va dire on va dire qu'on aura un dernier, un dernier tour qui sera cool avec Stature Dark Oak. Ouais, le Rock Slide est bien. Même s'il a une belle game. Hein. White Queen, Zabu, Queen Jet, ça sort bien. Là, le Black Bolt est quand même hyper intéressant. Là-dessus, on peut y aller avec un Jeff. Lui, il peut jouer Jeff aussi. Mais c'est pas certain, vu qu'il joue déjà Coulson, White Queen. Normalement, dans son deck, il n'y a pas. Ah, il y a la Marvel. Là, s'il y a Jeff, on le fait sauter. Ok, c'est Rock. Il a 6 cartes dans le deck. Donc ça, c'est 12. Donc on peut faire ça à gauche et stature là. Pas mal à l'aise à l'idée de rester là. La chourie, elle est pas mal parfois aussi avec stature et Là, on n'a pas envie de bourriner une seule ligne, je pense. Ouais, j'aime bien ça. En fait, on est un peu derrière, mais on a un joli tour. Donc, faut voir si ça va le faire. Ok. Il gagne. hein. Ouais, il n'y a pas. Ah, dommage. Ça se joue pas à grand chose. hein. Là, il, peut faire... il fait vraiment un tour en termes de mana qui est assez cheaté. Parce qu'il y a cette chose qui coûte 2 mana. Ça, ça coûte 2. Donc, il fait quelque chose d'assez violent, mais. Vous voyez, notre tour était quand même intéressant. Je pense qu'il fallait pas abandonner. Il y avait vraiment moyen. Il peut ne pas avoir le Korg. Typiquement, s'il n'a pas le Korg, bah, il perd 4 points. Parce que son Darko qui perd aussi des points. Et donc là, on était le fait qu'il n'ait pas Rock Slide, on était quand même dans une situation qui était plutôt bonne. Ok. Donc là, on va snap si on a soit un... Bon, Zabou évidemment, hein, tout le temps, 100% snap sur Zabou. Et euh, Jeff. On a le Zabu. On a de la chance sur les Zabou quand même. Euh, donc voilà. Mais ouais, typiquement, il y a ce deck-là, le deck Swarm, qui finalement compte assez bien notre deck. Hein. Enfin, les decks euh, Black Bolt de manière générale. C'est assez intéressant, hein. je, je pensais pas. Même si là, on n'était pas méga focus sur les deux parties. Quand bien même, euh, bah, ça fait des points. Et c'est vrai que tu peux pas Black Bolt. Et donc, si tu peux Black tu peux pas Stature. Euh, ouais, c'est cool. Hein. Franchement, le assez étonné. Assez étonné de la puissance du défausse. Après, défausse, on sait que ça fait partie du top 10 des decks hein, depuis très longtemps. Mais c'est vrai que dans cette méta actuelle, où il y a quand même beaucoup de Black Bolt, ça pourrait peut-être être top 3 même. Donc là, on va Rock Slide tout de suite. Euh, je pense qu'on va Rock -slide sur l'île de Mur, on va vraiment essayer de compoter cette île de mur. Ok, c'est un peu bizarre. Ah non, Quicksilver, Domino, je crois que c'est un Agatha. Des bons decks ça d'ailleurs, Agatha. Ouais, Jusqu'orgue à gauche. Comme ça on libère. On a quand même une place à gauche. Et en même temps, on est quand même déjà gros à gauche. Donc on met pas trop de points. Ouais c'est ça, hein, je pense que c'est un Agatha. Ghost Rider, Black Panther, c'est gros. Iron Lad, sur Doctor Doom, ok bon bah à gauche on est bloqué. Mais on a beaucoup. On va re-doom, je crois. Bah en vrai ça fait 5 ici, 5 là. Et à l'Agatha. Et, euh, et là on va sûrement euh, Jubilila et Dark là. l'inverse, techniquement. Il y a 5 cartes dans le deck, c'est 10 points ça, ça et ça. Ça me paraît pas mal, j'ai beaucoup à gauche et vous voyez même en ayant beaucoup à gauche, je prends pas de Shang chi après il joue pas de chang dans sa liste. Là, le, la Jubilee, elle peut donner genre euh, stature au Black Bolt. Ou Jeff. Plus ah, Il ne peut pas se déplacer. Non, il perd. Ok. Bon, une gamme rondement bien menée. Vous voyez, ça fait des points 29-21. Bon, après, le 29, il est faussé par l'île de Mur. Mais globalement, on fait 20 points sur toutes les lignes. Il euh, y a ce côté un peu explosif aussi, enfin. Le, le deck est vraiment, vraiment, vraiment excellent, que ce soit en ladder, euh, en tournoi, après c'est le genre de deck qui va avoir, j'imagine, un, oui, il y a déjà de, en fait plus c'est populaire, plus ça peut être contré, ça, ça peut évidemment pas être contré par les cartes classiques, il n'y a pas de carte qui contre véritablement ce deck, par contre il y a des decks qui peuvent contrer, je pense que typiquement, pour revenir là-dessus, donc on a une courbe. on n'a pas Zabu, mais on a T1, T2, T3, T4, donc là il faut snap, euh, courbe de mana. Euh, on a euh, les decks Fosses, qui évidemment vont bloquer Black Bolt stature. Euh, je pense que les decks Cosmo peuvent être très forts contre nous. Peut-être moins contre la version polar Pol j'allais dire polaris quoique quand même. Hein. Polaris Morales, mais euh, peut-être qu'un deck avec Black Bolt. Euh Black Bolt. Euh. Oh c'est gros ça. Bon ça en vrai c'est bien pour nous. Dommage pour le Dark Oak, mais c'est quand même bien pour nous. Ouais un deck euh, avec Cosmo peut être bien pour bloquer. Quelques cartes Vaisseau monde C'est dur vaisseau monde hein, pour nous Parce que nous on a En gros on fait pas énormément de points sur une ligne Mais on en fait quand même beaucoup sur plein Je fais quoi je vais faire euh, Jubilee là Plus Jubilee hein. Ouais j'ai peur de prendre des, ou... des deaths Des choses assez lourdes quoi Rock c'est bien, ça pollue son deck, ça fait un peu de points. Euh, ok. Faut pas qu'il ait des professeurs X et des choses comme ça, mais je ne pense pas. Je crois qu'on va juste Black Bolt. Faut que l'Iron euh, Light peut choper Shuri Black Bolt ça fait défausser une carte, mais on s'en fout. Les petits, il les jouera pas. Je pense que je vais juste Iron Lad hein. En vrai si j'ai euh. Ouais je pense qu'il faut Il faut gagner sur Shuri, il faut miser sur Shuri. On va Iron Lad, faut juste pas choper Stature Ah dommage c'est Stature Ah ouais, dommage parce que là à la fin je faisais euh... Bah je sais pas Black Bolt Ou non Stature, euh, ouais Black Bolt Ça aurait été 16 en plus Bon il a combien Il a 5 cartes dans le deck ça c'est 10 On va Dark Oak Ah remarque, il va il va peut-être faire un chant Non, il joue Killmonger. Je pense pas qu'il chang hein. est Chang-Chi. J'allais dire peut-être enchantresse. C'est pour ça qu'il me laisse l'init. Mais là, il m'a vraiment beaucoup laissé l'init. Je sais pas trop ce qu'il va me faire. On va voir. à quelle sauce on va se faire manger. Encore faut-il qu'on se fasse manger. En vrai, sa death, elle coûte cher quand même. Il a pas mangé tant de cartes que ça. Il a détruit euh, 6 cartes. Sa death, elle coûte 3. Il y a Carnage, ok Ah, il joue le Chang. Ouais. Ouais, j'ai failli, failli mettre un bloat ou un stature par rapport à ça, mais je me suis dit Killmonger, Squirrel Girl, donc il y a du Death, il y a du Wave, il y a du Carnage, normalement dans cette liste à la place pour une Enchantress ou une Changchi, mais c'est pas certain, ouais quand même, il y a souvent quand même un slot, en fait je me dis, il y a une semaine et demie il y avait un slot, mais finalement il y a, y, a, y a quelques jours ce slot il a, il, il a été remplacé par une carte plus puissante, parce que justement les decks ont essayé de tourner autour de Chang-Chi enchantresse Donc en fait j'ai considéré qu'il était à jour dans la méta Et donc il avait enchant enlevé enchantresse et chang Mais en même temps ça Vous voyez il n'a pas vraiment tort d'avoir fait ça Parce qu'il est de l'école de je garde mon deck tel qu'il est Quelle que soit la méta Parce que j'ai un bon win rate avec Donc lui il a gardé son deck Qui finalement est un deck d'il y a à peu près deux semaines Enfin même si en vrai euh, c'est un deck qui, il y a, qui existait il y a 5 mois déjà Mais vous voyez On va snapper là euh, donc là j'aurais dû essayer de contrer Avec euh, Avec genre Black Si j'ai Black Bolt ou Stature je gagne Donc j'ai voulu faire plus de points Mais en même temps je me suis fait avoir Donc là c'est vraiment une erreur euh, bête hein, Si je réfléchis hein, peut-être un peu plus Ou peut-être un peu moins Justement je me dis juste C'est un deck qui a toujours pratiquement Eu Chang Chi ou Enchantress Donc je tourne autour Et là en me disant oui mais récemment La carte a été enlevée dans certaines listes bah finalement je me... Je... Vous voyez je... je bloque mon esprit quoi Donc euh... ouais petite erreur de ma part ici oh. Mais, euh... Mais vous voyez c'est intéressant quand même Parce que c'est du raisonnement quoi c'est même pas Là c'est pas les cartes qui nous font gagner C'est vraiment notre raisonnement qui nous fait perdre Et parfois réfléchir trop bah, c'est juste bêta C'est pour ça que parfois on fait des plays en ladder qui sont super forts Et en tournant on ne les fait pas parce que bah, on a peur tout simplement je prends pour exemple le bah plutôt Jib. Ouais, je prends pour exemple le Ok bon c'est pas dérangeant ça. J'avais un exemple que j'ai perdu. Bon, pas... Oui euh, moi je, je, je, je le vois, euh, je fais beaucoup de tournois et c'est vrai que parfois il y a des games en ladder où je me dis bon je pense que là j'ai perdu mais c'est du ladder donc on, les cubes c'est un peu moins important. Donc euh, on va jouer et en fait à la fin on gagne on dit ah ouais mais en fait l'adversaire il avait pas si bien que ça. J'ai imaginé trop, j'ai trop réfléchi en fait et, et là où en, en tournoi on va plutôt se dire bon bah j'abandonne parce que c'est quand même risqué. C'est chiant hein. Bon, en vrai, on est pas mal. Hein. En vrai, euh, le Blackbot, c'est toujours une bonne carte. La Serra. Je sais pas, mais je trouve que c'est pas choquant, là. La stature, elle va à gauche. C'est stature et Dark Oak. Dark Oak, il est combien 4 Non, c'est ça. Hein. On remarque 4. Donc, Dark Oak. À gauche. Non, il va peut-être. Il peut enchantresse. Ah non, c'est un surfeur. Ah. ah, surfeur c'est relou. hein, Ça fait beaucoup. Est-ce que ça fait suffisamment 3 cartes avec surfeur. Hein. Je pense que c'est un surfeur. Il va surfeur sur Londres. Donc il va créer à gauche, créer à gauche. Surfeur, surfeur. Il perdrait quand même au Est-ce qu'il perd à gauche Il perd à gauche en vrai. Ouais, c'est un surfeur pour moi. Et je pense que je gagne. Ah non, j'ai pas considéré Brood. Enfin, ah, le mid il sera perdu. La question c'est est-ce qu'on perd à gauche Maxime. Ah non, pas de surfeur. Donc, sûrement victoire. Ok. Euh, si à la place de ce Maximus il y a un surfeur. Euh... Non, parce qu'il aurait inversé. Il aurait surfeur à droite. Ça a gagné là. En vrai, il perdait là, peut-être. Je sais pas, c'est pas évident. Le Brood, je pense, fait perdre. En fait, j'aurais gagné une soit à droite, soit à gauche. Je pense que j'aurais gagné à droite, mais pas à gauche. Mais par contre, j'aurais perdu euh, le mid et j'avais prévu de gagner le mid. Ouais, dommage. Enfin, j'ai gagné quand même. Hein. Je dis dommage, mais par rapport au surfeur euh, et au Brood. Merci à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il n'y a pas eu trop trop d'informations, j'espère. Euh, donc voilà, deck que moi j'adore en ce moment, C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment le deck du moment, parce que lad c'est la carte du moment, à la fois sur les débats et à la fois sur juste la puissance, le plaisir et tout. Donc c'est vraiment, voilà, euh, je dirais que c'est un très bon craft, mais Thanos reste quand même au-dessus, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent, quelle est la première carte à crafter Je pense que c'est Thanos. Euh, voilà, merci à tous et à très bientôt. Ciao tout le monde